Pour nettoyer une bande son sous Audacity, je commence par sélectionner une euh, partie de la bande où il y a le moins de son possible et je vais dans Réduction de bruit puis j'appuie sur Prendre le profil du bruit. Ensuite, je sélectionne toute ma piste par un CTRL A et je retourne dans Effets, je retourne dans Réduction de bruit et cette fois-ci j'appuie sur Valider. L'ordinateur calcule et il va enlever tous les bruits résiduels. Ensuite, euh, toujours dans Effets, je vais normaliser mon son. Je valide, une fois que j'ai vérifié que les réglages étaient bons. Je recommence maintenant, mais je vais compresser mon son. Là, à nouveau, je vérifie et je valide. Et enfin, je vais appliquer un écoliseur graphique. Pour ma part, je renforce un peu les graves et un peu les aigus. Là encore, je valide. Voilà, mon son est maintenant amélioré.